Bonne année à toutes et à tous C'est Ayako J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, Et peut-être ça continue toujours. Je transmets mes meilleurs voeux pour l'an 2020, pour tous ceux qui sont amoureux de la langue française, tous ceux qui sont obligés de l'apprendre, ou bien qui ont juste envie de l'entendre, apprendre le français. C'est facile, rigolo et convivial quand on est ensemble. ensemble Ne restez pas seul dans votre coin. Venez nous rejoindre sur Skype. Allez, à très bientôt Bonne, Bonne année, année.